Pionnière de l'innovation, Société Générale n'a cessé de se réinventer depuis 150 ans. Aujourd'hui, le digital nous permet d'offrir à nos clients des expériences plus personnalisées, plus fluides et plus sûres. Cette digitalisation croissante de nos services enrichit notre patrimoine de données. Et grâce à l'intelligence artificielle, nous libérons tout son potentiel et l'utilisons de manière plus fine et plus précise. Plus de 330 solutions basées sur la donnée et l'intelligence artificielle sont utilisées au quotidien pour créer plus de valeur, pour le bénéfice de nos clients et nos collaborateurs. Nous sommes guidés par la vision d'un avenir où la data est au cœur de nos métiers et le processus est bien engagé. Notre objectif Généraliser l'usage de ces technologies pour toujours mieux servir nos 26 millions de clients. Ce sont plus d'un millier d'experts qui contribuent chaque jour à construire avec nos collaborateurs de nouvelles solutions data pour plus de personnalisation, plus de réactivité, plus d'efficacité et plus de sécurité. La personnalisation, ce sont des services plus pertinents pour chacun. Par exemple, directement depuis l'appli mobile d'une de nos banques de détail à l'international et bientôt dans d'autres réseaux, nous proposons des conseils et recommandations adaptés et sur mesure à nos clients grâce à leurs données. La réactivité, c'est plus de rapidité et de disponibilité. Par exemple, le callbot Elliot gère plus de 4 millions de conversations par an chez Boursorama. Il répond 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 aux questions les plus simples de nos clients. L'efficacité. C'est plus d'automatisation et un meilleur pilotage. Par exemple, la solution SG Market 6 nous assiste dans la gestion des 12 millions d'emails reçus dans les back offices des activités de marché, en automatisant leur traitement et leur suivi. La sécurité. C'est plus de protection pour nos clients et notre banque. Par exemple, Cast automatise l'analyse de millions d'heures de communication audio et d'emails de collaborateurs, Assujetti aux réglementations de marché. Déployé dans 16 pays et 26 langues, CAST permet de sécuriser 30 canaux de communication. La data et l'intelligence artificielle, ce sont des outils puissants, de véritables leviers pour construire pour vous et avec vous des solutions innovantes et responsables.